Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette fois-ci un tour de magie avec des cartes. Ce n'est pas un tour, mais deux tours que je vous propose. Je vous donne rendez-vous à tout de suite, mais en attendant, publicité. Bonjour à tous, et eh bien j'aimerais vous parler aujourd'hui de la similitude qu'il y a entre les cartes. Je vais commencer par un peu mélanger les cartes. Voilà, voilà, voilà. Parfait. Alors, comme je vous le disais, la similitude avec les cartes, il y en a. Par exemple, je vais prendre le 4 de cœur. Le 4 de cœur, ça, ça représente quoi pour vous Pas grand chose. Hein. Bah Pour moi, ça pourrait représenter 2x2 2, par exemple. Logique. Euh, on va plus loin. 2 x 2, ça pourrait être. Ça pourrait être quoi d'après vous ça pourrait être euh, bah, deux fois 2, 4. Mais quatre quoi le souffle magique. le eh magique ben, Ça pourrait être bah, quatre as, par exemple. Ah oui. On va plus loin maintenant avec un nouveau tour, un deuxième tour de magie. Un classique de la magie qui s'appelle Twisting the Isis. Tenez, 4 as, j'ai une question à vous poser. Euh, D'après vous, comment les, hum, les magiciens retournent les cartes alors, vous pensez que les magiciens retournent des cartes comme vous, euh, d'une manière euh, simple et non magique Non. Les magiciens, eux, utilisent pas leurs mains, simplement le souffle magique. Regardez. Simplement souffle. Une première carte vient de se retourner ici. L'As de pique. Pour une seconde carte, simplement le... Et là, l'As de cœur vient de se retourner car, bien évidemment, le magicien sait quelle carte il retourne. Vous allez me dire, oui, mais... Il y a sûrement une magouille. Non, non, simplement en soufflant. Le magicien retourne une carte et cette fois-ci, l'As de trèfle. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui vont penser qu'il y a plusieurs cartes, plusieurs As de retourner. Je vous montre tout de suite que non, il n'y a vraiment qu'une seule carte à chaque fois. Allez, je vais vous montrer autre chose. Si le magicien ne fait pas le souffle magique, qu'est-ce qui se passe d'après vous Pas grand-chose, car aucune carte se retourne. Allez, pour le plaisir et pour la fin, le dernier as. Et vous savez quoi Il peut même se permettre le magicien de classer les cartes, c'est-à-dire les rouges avec les rouges et les noirs. Avec les noirs je vous remercie beaucoup allez ciao les amis